Avoir des données et une analyse de qualité, c'est un prérequis pour une bonne argumentation. Ça sert à rien de, de construire des argumentations très structurées, détaillées, tout au point, si le point de départ, les, les faits, entre guillemets, qui constituent le squelette de votre argumentaire, sont fragiles. Par exemple, si vous avez été, euh, depuis les années 1950, il me semble, à 1946, 10 années euh, dans... Euh, dans une situation où votre niveau de dette était supérieur à 90%, eh bien vous apparaissez 10 fois dans le groupe des pays très endettés. Et le problème, donc, ce qu'observent les, les auteurs, c'est qu'au-delà euh, d'un certain niveau de dette, hein, 90%, euh, on a l'impression que la croissance euh, s'effondre considérablement par exemple, la croissance moyenne, hein, ce qui est la, la, la barre en, en, en, en rouge qui est un, euh, légèrement négative, elle est très faible, voire elle est négative, pour les pays euh, très fortement endettés. Enfin, en tout cas, pour les configurations, les pays sont très fortement endettés. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un étudiant euh, en économie a essayé de reproduire sans succès les résultats de cette étude. Les données étaient publiques, hein, donc n'importe qui pouvait y avoir accès. C'est un exercice classique à l'université, on essaye, donc euh, Thomas Hernan, il s'appelait, il essaye de refaire euh, ça. Et il constate qu'il n'y arrive pas, il ne tombe pas sur les mêmes résultats, ce qui va le pousser à contacter Reinhard et Rubeuf, les auteurs de l'étude, pour essayer de comprendre ce qui explique la différence. Alors, euh, c'est ce point-là qui pose le plus problème, celui pour les pays très endettés, avec un niveau de croissance négatif. Euh, en fait, ils constatent, et donc les auteurs ont été suffisamment euh, transparents pour pouvoir euh, tr euh, transmettre les, les tableaux Excel qui ont été mobilisés pour euh, faire l'étude, ils constatent qu'il y a eu une erreur dans le, le, la constitution de, des cellules, le choix des pays euh, qui ont été pris en considération. Et il y a plusieurs, déjà un certain nombre de pays qui n'ont pas été entrés dans la formule sans que ce soit euh, expliqué... Euh, pourquoi Donc, premier élément, la donnée de base euh, était fausse. Et euh, si on rétablissait euh, l'ensemble des données, on arrivait rêvé quelque chose qui était plus proche de euh, 2% de croissance. Donc, déjà, voilà. Donc là, ça aurait dû, aurait dû ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite, même si toutes les données avaient été prises en, compte, en cause euh, considérablement, il y a eu un problème, évidemment, dans la qualité du traitement des données. C'est-à-dire que ils ont, les auteurs ont fait des regroupements qui, euh, statistiquement, étaient euh, très discutables. Euh, là, je, je me concentre sur le groupe avec plus de 90% de dettes. On va avoir deux pays, euh, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, qui, euh, qui vont peser quasiment de manière équivalente. Alors qu'en fait, le Royaume-Uni, il y avait 19 valeurs. C'est-à-dire qu'il a été 19 fois très endetté depuis les années 46. Alors que la Nouvelle-Zélande, c'était arrivé qu'une fois. Donc si on donne le même poids à un pays qui a été 19 fois endetté et un pays qui a été qu'une fois endetté, bah finalement, on va complètement fausser le traitement statistique qui était derrière. Ça revient en fait au problème des outliers. C'est-à-dire que c'est ces valeurs extrêmes qui viennent... Euh, gêner l'interprétation le narratif l'histoire qu'on est, on est en train d'essayer de vendre. Donc, euh, tout l'enjeu, en fait, c'est pas que ce soit une mauvaise chose en soi d'effacer de, des outliers, euh, mais il faut expliquer pourquoi. Dans ce cas, il faut toujours être transparent par rapport à notre démarche. Et donc, euh, tout ça pour dire, que ce soit sur la question du traitement des données ou la base même des données que vous prenez en considération, sachez que même les meilleurs scientifiques, même les meilleures revues, parfois ça arrive que euh, des données fausses ou maltraitées, mal présentées, passent le filtre des euh, revues par les pairs, hein, des, des, autres euh, des analyses, des évaluations des autres scientifiques. Donc ne prenez jamais toute donnée comme parole d'évangile et questionnez-vous. Euh, avant d'utiliser de, des données dans un argument, est-ce que ces données sont fiables euh, et est-ce qu'on a des moyens pour vérifier de manière indépendante par une autre source, qu'elles sont solides avant de se lancer dans un argumentaire important.